Alors bonjour les amis, comment allez-vous J'espère que vous vous portez très bien, d'accord Aujourd'hui nous allons parler de Oracle. Euh, nous allons expliquer ce que ça veut dire Oracle. Euh, sans plus tarder, nous allons passer sur l'écran. Et Voilà. Vous nous voici sur l'interface de Oracle que uh, c'est d'abord un site internet qui nous offre une possibilité de travailler à domicile, c'est-à-dire un site web de freelance. C'est-à-dire que ce soit euh, graphiste, développeur web, euh, et producteur de vidéos, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, tu pourrais travailler sur Opwek depuis ta maison. Même toi qui es débutant et que tu ne sais. Tu, tu n'es pas un graphiste, mais tu, il y a plusieurs sites internet qui proposent des services de graphisme et tu pourras t'inscrire sur et, et, afin d'avoir de, des projets sur le graphisme et tu pourras aller sur les sites qui, qui euh, proposent des services de graphisme et que tu pourras tout faire sur les sites et utiliser le client. Ah voilà, je vais vous montrer maintenant comment postuler à un emploi euh, ici c'est c'est l'onglet des emplois, on dit chercher du travail, emploi, réussir les propositions, profils les consorts. Voilà, ce qui nous intéresse maintenant c'est chercher d'emploi. De voilà. Ici nous sommes dans l'onglet chercher de l'emploi, on va voilà, passer un peu à ce que ça puisse charger. Et voilà. Ici par exemple, ce, ce recruteur il veut euh, quelqu'un pour pour annoncer pour faire de l'annonce interstitielle à demander souhaite être configuré sur son site voilà voilà vous on, on, on lit un peu les détails quoi. la personne lui il est en Inde son paiement est vérifié donc il a déjà déposé de 6, 600 mille dollars voilà euh, voilà nous sommes sur son interface voilà Il veut payer combien 5 dollars pour ce projet Bon, il a su, su gérer suggérer ça. Hein? Donc, les compétences dont vous aurez besoin pour construire ce projet, c'est annonce au développement web, création de site web, marketing en ligne. Voilà, vous voyez euh, Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons appliquer à, à cette demande, à ce, à cet emploi moins. Voilà, on fait appliquer. Et si j'applique, j'ai 40 connect qui est disponibles donc je vais appliquer en dépensant de connect. voyez donc il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, qui ont envoyé une, une demande d'emploi pour cet emploi et elle est publiée il y a 4 heures du temps donc euh, c'est un peu ça on va appliquer maintenant on va appliquer maintenant euh, voilà. Euh, ça demande euh, avec quel profil vous souhaiterez euh, postuler profil général. Voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà, j'ai fait comme par projet. Ici, ça demande, vous pourrez finir le projet dans combien de temps. Euh, voilà, durant. Moins de un mois. Ici, ça demande. Euh, d'envoyer euh, une lettre de motivation. Voilà. Moi j'ai déjà un exemple, un exemple de lettre de motivation ici. Euh, vous aurez déjà ce, cet exemple de lettre de motivation quelque part. Hein. Euh, ça, c'est pour moi. Voilà. Je fais juste copier-coller. je reviens sur le site voilà chez, chez, euh, je suis responsable de plan je suis à de poursuivre pour les poste de développement ouais, à votre sujet et je comprends que vous avez un euh, voilà seulement vous pouvez vous pouvez même mettre des sites que vous aurez déjà fait euh, voilà c'est un des sites que j'ai déjà j'avais à faire. Et... Voilà. On voilà, a de ça, la façon. Et... Encore. Ici. Voilà. Ici, c'est. Il et... et... Oui. Enfin, oui. Et voilà notre proposition. elle est partie. Donc euh, le recruteur va, il verra que vous allez pour postuler pour son emploi. Il va voir votre profil, vos compétences. Et si bah, vous avez la chance, il, il peut vous engager. Donc, c'est un peu ça. S'il y a quelqu'un qui, qui ne sait pas encore comment s'enregistrer sur OpWeb, je vous laisserai euh, un lien qui va vous diriger vers un tutoriel et euh, qui va vous montrer étape par étape comment vous pouvez vous enregistrer sur OpWeb pour euh, pouvoir bénéficier des services OpWeb. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.